Salut l'automne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Open Series 4 dans notre partie avec les Ottomans. Dans, la dernière partie, dans le dernier épisode, nous avions conquis beaucoup de territoires à la Transoxienne. Euh, entre deux épisodes, j'ai réfléchi. Je me suis dit que euh, j'allais pas euh, j'allais pas finir de légitimer les provinces. Alors attendez, parce que quand je suis allé dans l'onglet libéré. Ah, ah, ah, en fait, euh, je crois que c'est peine perdue. Euh... Ça, ça tombe bien que je vous montre, parce qu'en même temps, je me rends compte que c'est plus le cas. Les claims de. du Timoride ont disparu sur une bonne partie du terrain, ça doit être des territoires qu'il a perdu il y a trop longtemps, donc euh, finalement si on va tout légitimer, mon objectif était de libérer le Timoride et donc de laisser les 5 provinces que j'avais du Timoride non légitimées, puis de libérer euh, une fois que j'avais légitimé les autres parce que j'en avais besoin pour faire un pont, euh, pour légitimer les autres provinces, et du coup ça me faisait un deuxième vassal très sympa dans la mesure où il avait beaucoup beaucoup de claims, mais en fait, euh, s'il a oh, plus ses territoires de base, logiquement, il a plus que les, corass... les Corassans, les Yep. Corassans, donc je pourrais peut-être euh, essayer de faire un vassal comme ça. Ou alors je fais un vassal directement Moi, en Inde. Ou alors dans la Moscovie, c'est peut-être encore plus intéressant de faire ou un truc comme ça. De faire, j'ai des provinces à lui. Qui sont complètement légitimes, ça m'intéresse moins. L'ordre de Livonie a quasiment disparu, l'ordre de Tonic a beaucoup perdu. Je peux peut-être aussi me trouver un... un vassal que je ne crée pas, genre les Balouches, mais ça m'a l'air bien compromis. Juste parce qu'ils sont indignés. Si j'arrive à monter mes relations suffisamment, les Balouches ça passe. Euh, et en même temps, ah, il y a la bohème qui m'appelle contre l'Autriche. J'ai pas revendiqué plus chez l'Autriche. J'ai fait aucune revendication. Mais Comme j'ai fini ma mission, j'ai Split, Jardenne et toutes ces provinces-là. Qui sont en plus des revendications permanentes. Donc c'est très intéressant. On va accepter. Et on va aller les attaquer. Je m'attendais un peu à ce qu'ils refassent ça. Ils ont réussi à leur faire briser leur alliance avec Ferrari dans la dernière guerre probablement. Bad aussi d'ailleurs et Augsbourg, il n'y a le plus grand monde euh, d'alliés avec l'Autriche donc ça va être beaucoup plus facile. J'avais pas de troupes dans le coin, j'ai fait des moments de troupes très importants sur euh, tout ce territoire là. Hop. vous voyez les traits qui filent de partout. Euh... Je n'ai pas la masse de galère mais j'en ai plus que. L'Espagne il y a beaucoup de troupes, ça me fait une sécurité supplémentaire. Et risque pas vraiment de prendre Rome occupé par Ferrari. D'accord, je pense pas que je puisse prendre Urbino. Quoique c'est pas des provinces très riches. Mais pour ça, il faudrait qu'il me donne euh, Jadara ou Split. On verra ce que ça va donner. toi t'avances, toi tu vas aller t'occuper d'eux, et toi tu vas aller c'est juste cette province. Et puis le fort derrière. On aura bientôt fini l'annexion de Ajam. HM. Ils sont en train de prendre un fort, ils sont à 14, on va plutôt aller prendre le fort. Alors, je sais que les autrichiens ne gagnent pas plus de points de défense et du coup paf on est à 64 de chance de prendre et paf premier coup pris on va prendre split puisque c'est des provinces que je revendique simple de ce côté là Eux, vous allez pousser de ce côté là à gramme. et j'ai Quasiment pas d'expansion agressive en Europe, donc on va pouvoir prendre beaucoup. On a quasiment fait la frontière parfaite que je voulais. On va la briser pour remonter le Danube ou alors prendre la côte, je sais pas encore trop. Pardon, euh, faisons ça, ça perdre les mort. marchands, on c'est ont le plus. Le Il y a des séparatistes euh, pas mal en Autriche. Ils sont capables de les tuer à chaque fois. Ah, mais... euh, c'est des Autrichiens qui arrivent. Oh, j'ai plus de généraux. Oh là là. Ouais, comme j'ai une dirigeante, euh, elle n'est pas considérée comme euh, acceptable en tant que général. J'arrive trop tard, trop tard. Ouais. Ça va un peu piquer. Hop, on se replie. On n'a plus assez de soldats pour <rire> prendre tous ces risques. On va laisser les rebelles commencer le siège. On a deux ah ouais, armées qui se sont bien. repliées loin. On a peut-être pas tant d'alliés à sortir, ah, 1, 2, 3, 4, si c'est pas mal quand même, pas mal de monde euh, à battre, Agra m'est tombé, ici. Oh là j'ai eu de la chance sur ce terre, il est tombé super vite euh, du coup, faut que je m'étale. Eux, oh, ils peuvent s'étaler facilement. Je ne sais même pas comment tu ça sais, il m'avait tué. Il totalement le gars. Le gars qui m'a tué c'est tellement bizarre comment il m'a tué. Le gars qui m'a tué, regarde regardait en l'air vers moi alors qu'il y avait encore un long devant lui. Il a changé de l'air. Il, il, il a tiré sur moi pour encore attaqué encore par la Moscovie, j'ai pas encore de frontières commune, c'est vrai. Transoxiane va probablement céder beaucoup à l'Afghanistan. Elle a combien à perdre 4 guerres pour la tuer complètement. Elle va pas perdre tant que ça, apparemment. Peut-être qu'ils vont prendre cette province là, je sais pas ce qu'ils ont revendiqué. Ouais, probablement. Donc on aura une frontière avec eux euh, sur le nord. Et je pourrais les attaquer facilement. Restriction sur les constructions des 10 000. Est-ce que c'est un malus Est-ce que c'est un bonus Tolérance envers la seule vraie foi et envers le paganisme moins. On, même... on, va... on, faire... on, balles... euh... on est, Alors, allez, on est tellement de tolérant qu'on va les avancer vers le légalisme. Ça, Je sais pas pourquoi on a du mal à convertir les orthodoxes et pas les autres euh, catholiques. Je sais pas si c'est un trait des orthodoxes. Mais a priori ils ont beaucoup perdu de terrain. D'ailleurs on a forcé la Lituanie à se convertir et donc elle est en train de. Après avoir converti 70% de son pays au catholicisme, elle le reconvertit à la fois réforme. Ça pourrait être intéressant de prendre les territoires de la, la Moscovie par là-bas. Là, Est-ce vraiment... est qu'ils ne doivent ah, pas coûter cher euh, et ça main fait main de l'expansion agressive sur Oirat, Peut-être ah, des ah, lits ouais. aussi. Je pas, Moi je dis si tu récupéré le chat que j'avais ping et tu pris la caisse orange. On n'aurait pas perdu. Oh, J'ai beaucoup trop de monde là-haut. J'avais pas fait gaffe. Est-ce qu'ils ont encore des forts ils vu bien en ça c'est des là Il y a déjà la.. Euh, la bohème euh, sur le coup on la quoi contre nous pas comme si ça me faisait très peur alors on a beaucoup de petits groupes de soldats siège plus 1 Chut. ils sont téméraires quand même euh, la bohème je trouve ils comptent sur moi pour euh, gagner la guerre surtout la première guerre, celle là on doit avoir un écart plus important ouais non, on est tellement plus que mais... Ils attaquent alors qu'on est très loin d'eux, très très grand, donc potentiellement nos armées sont super loin. D'ailleurs partiellement le cas. Ah, je peux pas faire de revendication pour l'instant. J'ai commencé à regarder des espionnages, mais c'était pas, c'était pas très futé. finalement ils peuvent aller de ce côté-là. donc qu'on achève vraiment hein, tous les contrôles de province par ici. Danemark se bat contre l'Angleterre, la Bourgogne. L'Angleterre est toute petite. Je pense que c'est le Danemark qui attaque l'Empire là. Ouais. Après je suis pas obligé de me faire un vassal, je peux me faire un allié de plus comme le Danemark Vu qu'il a la Suède en tant que la salle il est très gros, il m'aiderait peut-être contre la Moscovie ou contre la Pologne-Lituanie et il effrayerait il y aurait les coalisés. Bon, voilà. Combien de points oh, J'ai pas vraiment beaucoup de marge, c'est pas bon, mais bon. Aïe aïe aïe, je, là, suis là, là, je là, pensais là. pas que j'avais dit qu'on allait attaquer, bon c'est pas grave. Bah, oui. On va plus loin du coup. C'est marrant ça, il recule. Toujours bon, ouais. la S, euh, l'empereur. Ils, ils font trois provinces, c'est vraiment petit. What? Oh non. C'est bête ça. Je me suis éloigné et je me suis fait battre. J'ai été battu, disons, plus tôt Ah, ils vont là Ok, attendez Ils avaient plus que des canons, 12 000 canons Ils ont 3 Quasiment plus que des canons Enfin, il y avait d'autres trucs mais. je sais pas qui j'ai cliqué beaucoup trop vite probablement le Palatinat ils étaient dans la guerre et ils n'y sont plus ah, ah ils ont tous rejoint ok assez on se replie C'est en train de sortir tout le monde, ça sent la paix. Euh, ouais, il reste euh, ce petit pays et on a 98% de score de guerre, c'est pas forcément besoin. pas forcément besoin d'attendre plus longtemps. C'était à la. à l'Autriche, ça c'est marrant. J'avais euh, pas fait gaffe, on avait trop de points. D'ailleurs, on peut prendre le tech. C'est juste qu'il faut vraiment qu'on continue avec ce focus. 1, 2, 3, 1, 2, 3 à Ottoman. Venise, ces provinces légitimes de Thiès libère Serbie en tant qu'État J'ai lu en tant qu'État ottoman en tant qu'État souverain d'accord Comment ça pas de casus belli un hein, casus belli j'ai voilà, Serbie, j'ai cette province là en revendication de belgrade il n'y aura pas le danemark je ne vais pas regarder l'exportation agressive 46 oh, 46 sur l'autriche c'est peut-être pour ça qu'ils ne m'ont pas donné plus de province encore une fois maintenant ah, que c'est fait c'est fait hein. ils sont laissés ranger entre eux J'ai fini la Valachie, et maintenant j'ai des revendications sur toute la Trans Danubi. Oh, bien, ça se soulève. Euh, je vais peut-être envoyer eux, mais on va dire qu'ils vont se débrouiller. Après, je serai partant pour euh, continuer sur la Moscovie. Ils garantissent la Transoxyane. Ça veut dire commencer à bouger les troupes par là. Eux ils si assiégé, eux en revanche peuvent aller là et là Lui là-bas Et lui tout là-bas Voilà la grande horde J'ai pas fait de réseau sur eux, d'accord Alors que je voulais les achever C'est vraiment une petite tâche dans mon pays S'il attaque Autriche, il est fou ou il a des supers alliés Il est allié à la Pologne et à Ferrari. D'accord, d'accord, d'accord, d'accord. Je comprends beaucoup mieux. Euh, j'ai pas attendu la fin de la l'astuce de guerre, du coup j'ai encore de l'usure. J'ai pas les points administratifs. Autre. Très bonne idée qui vient de me venir, libérer la Hongrie. Le truc c'est que j'ai des provinces hongroises ici. En même temps la Hongrie elle a beaucoup beaucoup de claims. Je pourrais la faire beaucoup beaucoup grossir. Et c'est des territoires que je peux pas... Soit je les prends pour moi, soit c'est des possessions. Je peux pas les mettre en en compagnie commerciale donc ça peut avoir la peine ça implique de relâcher ces trois ces trois provinces mais est-ce qu'après tout on s'en fiche pas ça veut dire qu'on légitimerait pas cette province là c'est déjà fait en fait peut-être non légitimé d'accord ils m'ont donné les deux provinces côtières, ça c'est chouette. Zada et pas Bulcrèce. C'est fini pour eux. On juge pas hein? <rire> Toi je suis arrivé avant toi. Après la euh, vie était pas à Ça pas. fait une courte période d'indépendance pour partie de la Serbie. C'est fini très, très vite. Ouais. 40, une fois qu'on aura 40, on s'arrêtera sur eux. Sirem et Belgrade on ne légitime pas du coup on donnera à la Hongrie que je peux libérer maintenant ou alors attendre que ce soit complètement fini 16 000 jours que j'attends frère Désolé, je veux pas que les gens passent chez moi. Comme ça, ils ne me feront pas d'attrition. Pas Puis, ils se débrouillent très bien tout seul. Il faut que je remette ma maintenance à zéro. Ils ont toujours pas de bons alliés, eux. Juste la Moldavie, c'est très bien. Restez avec des alliés tout pourris comme ça. On va s'entendre. La Lituanie est occupée par l'Autriche. Bah oui, ils sont dans la guerre avec Silei. Silei qui va probablement récupérer au moins une province, la province légitime. Et probablement d'autres, je dirais. Est-ce que j'ai mis l'Autriche dans la kova contre moi Potentiellement. Mais ils ont pas rejoint parce qu'ils peuvent pas grâce à la trêve. C'est plus de chouette les trêves je trouve. J'ai une armée qui reste là-bas. Je vais faire une dernière revendication ils déjà converti à l'orthodoxie quasiment tout pour. Je vais avoir du mal à les empêcher de, de manger les territoires voisins J'ai une frontière avec l'Oirat Aussi fine soit-elle Donc en théorie ils ne peuvent pas attaquer l'Oirat Ils ne peuvent pas attaquer la transoxiane, Ils ne peuvent pas attaquer le Nogai Donc si en fait je les ai empêchés jusqu'au moment où ils touchent les Manchus Ce qui est vraiment très loin. L'Afghanistan fait ce que je pensais, pas à l'endroit où je pensais, mais il a pris une province à côté de moi. Et il est devenu une de mes cibles. ne s'achète pas. Il faut d'abord que je fasse ça. Là, je prends la... la... Corruption parce que j'ai des recherches déséquilibrées. Heureusement, j'ai des lois justes qui contrebalancent un peu. Je sais plus à quoi c'est dû les lois justes. C'est pas, c'est pas ça par hasard. Non, c'est juste un événement temporaire. Pas grave, pas grave. Tunis, c'est un vassal des mamelouks. D'accord, ça explique qu'ils se fassent pas manger. fanatique réformé, très bien. Alors, vie civile. Si les génitiaux se sont adonnés dès leurs origines au commerce et à la possession foncière, la pratique se fit plus commune du fait de l'inflation croissante dans l'économie méditerranéenne. Incapables de vivre de leurs soldes en baisse constante, ils s'appuyèrent de plus en plus sur le commerce des biens pour vivre, ce qui contribua à réduire la discipline militaire. On va les laisser faire. Ça réduit un peu mes puissances militaires mais ça donne du mercantilisme et les marchands sont contents. Pour une armée pour la grande horde. Qui ne veut pas quitter la KOA avec l'aide de l'Afghanistan, Alasha et Nogai. D'ailleurs Alasha, ah bah. Je pense que c'est fini la quoi. Si me il reste juste à la je vais quand même les attaquer. Le est sorti, comme tu veux. ou alors j'attends que la chasse soit tout seul comme ça je pourrais faire des paix séparées, c'est aussi une très bonne option. Et finalement on redescend du monde on deux armées mais c'est vraiment juste histoire de pouvoir occuper deux provinces à la fois sans prendre de risque rien de très important 9,3 à libérer la Hongrie maintenant. J'ai juste trois provinces, c'est bien ça. C'est là. Hop, um... ils seront protestants vu que je vais leur donner plein de territoires à l'Autriche. C'est pas débile. La Pologne a pris une province à l'Autriche et Silet est, est devenu très très gros. Et la Bohème a aussi mangé trois nouvelles provinces. Bon, il reste encore beaucoup à manger sur l'Autriche. Ce que je vais faire avec l'aide de la Hongrie. Et on va avoir fini notre annexion d'ici peu. Vraiment très très peu. Euh, ce pourquoi j'ai pas vraiment les points qu'il faut, mais. C'est pas grave, à Tech 16 on récupère euh, 250. Donc j'aurai des malus jusqu'à la Tech 16. Et après, je sais pas ce que ça donnera. Rendre hors des sorties, l'intégration demande du temps. J'ai gagné deux armées. On continuer à bouger. Vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est plutôt mettre la main dans de l'armée à fond, mais pas les forteresses. c'est des montagnes, c'est plus intéressant que les terrarides, même si les terrarides sont mieux placés. Là on a deux qui sont vraiment proches, montagne, montagne. On va pas les gérer, c'est quand même très efficace l'effort. Là par contre, entre prairie et montagne, avec le montagne mieux placé, euh, j'hésite pas longtemps. Je pourrais m'en faire un autre dans les bois par exemple. Ici. Après une, une frontière complète, on va dire que c'est pas si grave. Alors, la grande horde va disparaître définitivement. Les huméras des provinces des filles Constantinople, la province de Semedine. Alors, si c'est une province, on va juste leur céder leur autonomie. Leur, leur, leur libérer l'autonomie je sais pas trop comment comment dire et ils nous embêteront pas euh, qu'est ce qu'on a sur le malus oh on n'est pas tellement trop haut. je pensais que ce serait plus grave que ça ça ça va augmenter un petit peu mais je crois que ça augmente vraiment très très peu de rajouter dans une coût de gouvernance à prince plus 25% est-ce que là on paye 10% ou est-ce qu est -ce que c'est 25% de, de ce qu'on récupère Je sais pas trop. On peut regarder. Hein. Là on est à 19. Si je prends une province au pif de 12, que je fais ça, est-ce que ça fait 3 points, donc 22 ou moins 31. What? Je pense que c'est parce que j'ai rajouté deux provinces en même temps. On recommence. Euh, 43, à peu près. 3. Euh, non, c'était. Oui, 31. 33. Donc ça a rajouté deux points pour une province à 9. Donc c'est bien deux points. De, enfin, 2,5% Non, 25% de 9 Allez, c'est parti pour l'achat. Je vais à la province Et de Ouest. Euh, le seul truc que j'ai pas fait gaffe, c'est que là il pourrait passer, c'est pas grave. Euh, on est mysticisme, est vu qu'on est quasiment à la limite, autant avancer Et un peu en mysticisme. Rod est indépendant. Les hospitaliers plutôt. Ouais, ça fait longtemps en fait. Très longtemps. Oula. Ah, j'ai des bateaux là Je ne pensais pas... Non, je peux pas faire le détour. Oula, ah oui, d'accord. Je ferai pas ça, J'ai pas tellement envie de les affronter parce qu'il n'y pas de Général. Oh génial, j'ai des alliés qui un Général 3 étoiles. C'est là on dit. Oh, ils ont élu la Bohème. Bah tu as envie d'être vassal Oui. Est-ce que j'ai les... les possibilités de le faire Non. Tant pis, on va faire des revendications sur l'Afghanistan. Euh, J'aurais bien envie de prendre Kesh, mais en fait on va pas pousser par là aussi. Sauf si ça met des territoires balouts, dans ce cas-là il vaut mieux que j'évite de le prendre. Ah ouais, tant pis. Il y a un tout petit pays Je les ai mangés un peu, c'est vrai Non, je m'en souviens euh, Ah, c'est fini là Allez, on va se relancer oui, sur la Moscovie Et je pense qu'on fera Nogai En même temps, ou pas Non, pas Parce qu'après, je vais avoir trop de scores de guerre Si je fais les deux en même temps Trop de, de surexpansion. Il va falloir faire quelques années de pause quand même pour. Euh, euh, l'astu l'astuce de guerre qui est en train de monter doucement. demande pas d'or, demande du prestige. 100%, ça me fait 18 de prestige. Pas que avec Mamluk terminé aussi. Aider, non, ça c'est le prince que j'ai revendiqué. Mais la musique, tu peux mettre de la bonne musique sinon... Ça me fait peu de surexpansion... Non mais contrat prioritaire Qui est la politique a pris ça C'est pas mis sur toi hein. Tu l'as appuyé sur la porte ah, si tu l'as appuyé, la Regarde, face à haut oh, il On peut pas leur imposer la paix Facilement On va les attaquer Je pensais que j'avais une frontière. Je les ai avertis dans la Moscovie Non D'accord Peut-être qu'à chaque fois qu'il y a une trêve Je peux plus les avertir Je croyais que je les avais avertis Ça explique le fait qu'ils aient pu attaquer euh, La Transoxiane je crois Je sais plus Bon, et après tout, peu importe. Euh... On va prendre une autre tech militaire. On va prendre. Euh... Je serais plutôt partant pour la qualité que la quantité. J'ai déjà beaucoup de troupes. Après, il y a beaucoup de trucs marines là-dessus. 1, 2, 3 sur 7. Euh, Ça m'intéresse pas tellement. Naval, bah, il y en a encore plus. Et défensive. Tradition terrestre, ça c'est plutôt intéressant. Morale, 15%, on dit pas non. Manœuvre, maintenant c'est forteresses et défense d'effort. Forteresse peut coûter un peu cher, ça peut valoir la peine. Des renforcement, on va prendre ça. C'est une autre culture euh, importante à mettre en avant. Non, j'ai pas les points de toute façon. Parce que chaque, à chaque fois je fais des pecs qui me coûtent des points et du coup euh, j'avance pas trop en influence. On va, va d'abord terminer. Ouais, bon. province lointaine. Enfin, loin des autres orthodoxes, qui nous résistent, qui est grec. Finalement, c'est Gênes qui a gardé ses provinces les plus longtemps, qui a encore ses provinces les plus longtemps ici. Je pensais que ce serait Venise parce qu'ils étaient puissants, beaucoup plus puissants que Gênes au début. Bon, après, ils ont beaucoup perdu, mais quand même. C'est là, il y a une frontière commune avec moi... Ah, je dis, il va falloir faire vraiment une question sur eux. Un Allez, on active l'effort. C'est quoi l'institution commerce mondial Il faut des. J'en ai fait un peu partout. Euh, je pense qu'à Constantinople, il y a moyen que ça se développe très très vite. C'est ma capitale et tout. Ouais ça se développe partout parce que j'ai eu aussi l'institution hein. autre mais les points très développés avec des nœuds commerciaux se développeront beaucoup plus vite Constantinople est loin en tête en termes de points par mois Ragus est bien aussi les trucs à 2 surtout les, points, les trucs à 5 qui ne rapportent pas tellement peut-être parce qu'ils sont pas très développés le truc à 2 ça rapporte beaucoup, celui-là il rapporte 0,10. Allez, allons-y. Il y aura encore la Moldavie, il faut que j'active mes forts. Peut-être qu'on leur règle leur compte une fois pour toutes à la Moldavie. Ils ont adopté la presse à imprimer Non, c'est le commerce mondial qu'on veut, nous. Commerce mondial... Personne l'a pris, j'ai l'impression. Peut-être pop autre part. Prendre la province de Moron. Hop. Ils ont augmenté en puissance alors que on leur a pris le territoire la dernière fois. Ça me plaît pas trop trop qu'ils arrivent à grossir alors qu'on les rétrécit euh, fréquemment si je peux m'exprimer ainsi il euh, y a une culture hongroise ouais Qu'est-ce que ça représente les Hongrois Je sais que les Hongrois, je ne les perdrai pas. Ils sont là, d'accord. Euh, la Hongrie ne perdra pas ses revendications sur les provinces hongroises. Euh, sur celle-là, c'est moins sûr. Et sur celle-là non plus. Elles ont peut-être beaucoup de marge quand même. Mais 720, oh, ça fait 121. 121, ans. Enfin, à peu près 120 ans. C'est très bien. Euh, Est-ce qu'on prend un défense d'effort de niveau 2 non on va le laisser chez lui parce que le pays n'a pas tellement besoin de lui. Point militaire en plus c'est utile mais.. On part sur ce point Un fort qui est tombé très très vite à Novgorod Là, je fais une taille assez imposante, mais je dois être encore Exactement. très loin des dans nos provinces. Ouais, 260, c'est toujours pas très très bon. Il hein. faudrait que j'en gagne beaucoup plus, beaucoup plus vite, et je sais pas vraiment comment, ouais, comment faire. Vrai, vrai. vrai vraiment... Alors, ça va me faire exploser ma surexpansion à la fin de la partie. On peut faire ça. Je sais pas si c'est raisonnable. Après, j'accède aux provinces désertiques de Russie. Après j'en ai chez les mamelouques et tout hein. je pourrais. Je pourrais me débrouiller. Baloutch contre l'Afghanistan. Ah mais il y a Delhi du... du côté des Baluch. C'est quand même l'Afghanistan qui attaque. Il y a trois à la fois. que des... ça je m'y attendais pas. C'est que des canons. D'ailleurs on va couper et on envoie envoyer la moitié de l'autre côté. de plusieurs sièges je suis pas sûr de pouvoir les rattraper oh ce qui va tomber aussi Côté, même côté, une grosse tatane par là, ouais, j'ai pris une grosse tatane. Ça Ouais, gars pas loin. Ni je il la gueule qui tombe. Est-ce que les ouzbeks ça vaut la peine de les... les... Là, ça, est... Je, je, je dis ça à chaque fois mais j'ai toujours pas les points qu'il faut Donc euh, on doit attendre et puis c'est tout Deux. Ils ont pris plein de provinces C'est ce plus des sunnites Après il y a une, deux provinces sunnites De ce côté là Que j'aimerais bien recevoir quoi, Comme ça par exemple oh, C'est oh, des provinces qui chiant, valent beaucoup hein. Je comprends pas 29 Mon dieu Non pas vous c'est que vous là On peut prendre ça peut-être Et ça, là. je dois avoir Des provinces à prendre là-bas Le truc c'est que si je vais prendre ce côté-là si. Je peux ah, Les placer Dans un nœud commercial Tant qu'elles sont à Samarkand Sibérie c'est trop loin pour moi Peut-être, peut-être pas, je sais pas On peut prendre tout ce qu'ils ont à Samarkand Voilà, et après, je vous laisse cette province parce qu'elle est sunnite. Okay, bon, la province elle vaut beaucoup, on va pas forcément la prendre. Peut-être prendre plusieurs provinces à la place. 86, 85. Ils veulent pas, ils pourraient, hein, franchement. Beaucoup de malus, un petit peu sur la transoxiane, un petit peu sur la Moldavie et normalement sur la Moscovie. La Moscovie ne nous fait pas peur je crois qu'on est bien enfoncé dans le mysticisme ah non je me suis trompé pas vu vraiment sur ce, ce coup là juste si j'ai beaucoup de province tout est tombé morceau après morceau i785 ça a l'air compliqué peut-être une petite province ah génial on va s'arrêter là. J'ai plus de province en cours de légitimisation. Nickel. Et voilà, et voilà. Une belle avancée pour moi. J'aimerais euh... bien Nogai juste après J'ai des revendications sur Nogai Plus Ah c'est bête ça Les Mamluks alors C'est loin L'Afghanistan C'est pas très loin J'ai plus de trêve avec eux Ils sont en guerre Bonne cible l'Afghanistan Je prends Alors, Vous allez venir là où vous allez venir là où vous allez venir là toi là euh, il y en a un sacré pas j'ai dû prendre par euh, plus ou moins 34 c'est un peu trop pour voyager tous en même temps et après euh, cela je crois que je ne les ai pas pris cela on va venir par là donnons leur de l'argent on a perdu le quasi conquête euh, ce, tout ce qu'on a pris c'est pas très étonnant j'ai pris toutes les revendications c'était raisonnable enfin j'ai pris surtout des j'ai pris toutes les provinces revendiquées avant de prendre autre chose ça je trouve ça raisonnable alors on va prendre vous plus toi non on peut pas faire ça on peut faire vous sinon Simple. Il y a une, demi -là, une... une armée pleine de canons par là-bas. Les Balochis sont à nouveau bien contents, mais j'ai trop d'expansion agressive pour faire grand-chose avec eux. Ils sont trop proches de moi depuis trop longtemps. Donc ils subissent l'expansion agressive que je fais euh, les comment ils s'appellent les moscovites on doit en avoir une grosse proportion même si tous les états sont pas créés ouais. dawgwood c'est un état ah je peux faire ça yes ça fait que tout ça c'est non juste ceux de ce, ce côté là d'accord tant pis c'est déjà ça de pris. On va mettre celle-là aussi. Sibérie. Ah, on peut. Ok. là on a encore rien là-bas. Or, oh, mais apparemment, j'ai des provinces à ajouter. Perse aussi. Perse j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que ça donne On a beaucoup trop là. C'est beaucoup trop, mais en même temps, ça sera compensé par la Tech-16. Donc, c'est pas très grave. Après, avec la Hongrie, mais la Hongrie, c'est mes alliés, vous pensez pas que je vais les attaquer quand même Après, Avec l'Autriche, ça, ça m'intéressera pour euh, reprendre plein de terres. Cela n'a que trop tardé. Et Ferrari, pour une province à eux. On a bientôt fini les orthodoxes. Les orthodoxes faciles à convertir, après il y en a les plus durs. Mais les catholiques, vraiment très dur. Possession et culture non acceptée. Pire, c'est possession, culture non acceptée et orthodoxe. Et euh, au niveau de développement. Après, il y en a qui doivent être à moins 100. Ouais, je les vois passer de temps en temps. Appartient à partir une compagnie commerciale, moins 200. Oh, l'épisode est super long. On va s'arrêter tout de suite. On se retrouve bientôt pour le suivant.